Bonjour, il est 8 h du matin, je... pardon, je me suis levée à 6 h du matin pour faire euh, la prière du matin dans l'islam. Euh, mais je ne fais pas cette vidéo pour rien, euh, ce n'est pas pour vous raconter une histoire sur l'islam, c'est simplement euh, passer en revue la semaine que je vais passer sans mes médicaments. En fait, ça fait trois ans que je prends des neuroleptiques jour pour jour. Il y a un moment donné, j'ai troqué les neuroleptiques perops contre une injection. Ça s'est très mal passé parce que je faisais des insomnies et répétitions. Et euh, ensuite, je suis repassée aux médicaments perops. Euh, donc c'est simplement par, euh, par voie orale et euh, je suis arrivée à un stade où euh, mon cerveau ne supporte plus euh, les neuroleptiques notamment à cause de tous les effets secondaires qui, qui peuvent engendrer dont un effet secondaire qui est l'anédonie et l'anédonie c'est une absence de volonté euh, il faut se renseigner euh, sur, euh, sur les effets secondaires des neuroleptiques. Je ne pense pas que ça soit à nier parce que c'est quand même quelque chose à supporter tout au long, long d'une vie, enfin, d'un un certain temps de vie, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et le problème de ces médicaments psychiatriques, c'est qu'à la place de lutter contre la maladie elle-même, on finit par lutter contre les effets secondaires. Moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours lutté contre cette absence de volonté en faisant 36 000 choses et d'autres, en mettant en l'honneur ma créativité, en poussant ma créativité, euh, en poussant ma manière de penser, enfin, bref, euh, j'ai vraiment lutté contre les effets secondaires des neuroleptiques pour garder une certaine lucidité et une vie plus ou moins stable. C'est très difficile, c est, c est, c est, ça, en, ça en vient même désespérant. Et ici, pourquoi est-ce que je décide de, de faire cette vidéo-là C'est pour moi-même avoir un aperçu de la semaine que je vais passer. Euh, au départ, je pensais faire trois semaines, mais je suis passée à une semaine parce que je me dis trois semaines, ça va être trop long. Je risque peut-être d'encore paniquer et peut-être je vais peut-être encore avoir du mal à me stabiliser. Euh, donc, je vais prendre une petite semaine vraiment soft euh, sans neuroleptique. Euh, avant que je prenne mon médicament trois années de suite, je faisais chaque fois six mois, six mois. Mais le problème, c'est qu'arrivaient chaque fois euh, des crises, euh, des crises médiumniques qui faisaient en sorte que j'étais agressée de toutes parts euh, par euh, toutes sortes d'informations, toutes sortes d'esprits, et, et ça n'allait plus dans ma tête au final. Euh, donc j'étais chaque fois obligée de reprendre les médicaments. Euh, ensuite... J'ai toujours eu espoir qu'un jour, je puisse être libérée des médicaments définitivement. Euh, mais je mets quand même un holà parce que euh, ce ne sont pas des choses qu'il faut arrêter comme ça du jour au lendemain. Euh, par exemple, euh, ici, je me suis tenue de, de supprimer le neuroleptique, mais de garder quand même l'anxiolytique pour garder une certaine stabilité. Et aussi, il y a quelque chose que j'essaye de changer euh, pendant cette semaine-là, c'est qu'avant, quand j'arrêtais mes neuroleptiques, je m'appuyais sur mes acquis. Euh, ça veut dire qu'à la place de continuer mes activités, eh ben, j'avais tendance à prendre le temps, laisser le temps à mon cerveau de se réadapter sans neuroleptiques. Et de fait, j'avais aussi cette peur innée qu'une crise me retombe dessus. Et ici, j'ai décidé de passer cette semaine-là tout en continuant mes activités, tout en trouvant la force de continuer mes activités. Euh... Aujourd'hui, c'est le premier jour que je suis sans neuroleptique. J'ai pu me lever pour la prière du matin. Je me suis activée sur mes réseaux. J'ai mis le Coran euh, dans la chambre, j'ai déjeuné et j'ai mis en place une routine matinale. Une routine matinale qui est assez soft, euh, elle n'est pas si matinale que ça parce que je prends vraiment toute la journée pour le faire, mais toujours dans un cadre bien précis. Euh, ensuite, aujourd'hui, c'est censé être mon jour de congé. donc D habituellement mon mari travaille donc quand mon mari travaille moi je fais mes activités de mon côté pour passer le temps et quand mon mari est en congé eh ben je prends congé avec lui <rire> aujourd'hui il travaille pas il est encore dans son lit donc je vais essayer de ne pas parler trop fort et c'est censé être mon jour de congé mais je me suis dit ni une ni deux comme la volonté revient tout doucement je vais quand même faire ce qui était prévu de faire, euh, c'est-à-dire avancer dans mes cours et faire ma routine matinale. Euh, et j'espère faire ça avant qu'il se réveille. Euh, voilà, ensuite, euh, je pense que j'ai du ménage à faire aussi, mais je verrai en fonction de mon état. Et peut-être que je ferai une autre vidéo pour expliquer ce qui se passe. Euh, donc voilà euh, les, les, les neuroleptiques c'est pas un médicament qu'on peut Facilement arrêter Parce que Ça appelle des crises Aussi, ça enfin, En fait, ce qui se passe avec les neuroleptiques C'est que de mon point de vue Ça étouffe tout ce qui a besoin D'être réparé Et pendant les crises, c'est surtout l'âme qui, qui se manifeste. L'âme se manifeste, l'esprit se manifeste. Et donc, on est, on est un peu en contact avec tout ce qui est subtil. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est vraiment tout ce qui y a autour du subtil. Et le truc, c'est que moi, avec les neuroleptiques, je parviens à trouver des astuces et d'autres pour pouvoir gérer ça. Euh, j'ai appris aussi à faire confiance aux anges et à leur dire, bon maintenant là, il faut mettre un stop parce que ça va plus dans ma tête, il y a trop. Euh, C'est toutes des techniques comme ça qui font que euh, même avec les neuroleptiques, j'arrive à gérer ma situation. Maintenant, je suis bien au courant de ma situation médiumnique et donc je pense que je vais pas avoir de problème vis-à-vis -vis de ça. Le seul problème que je peux avoir, c'est que euh, ma pensée peut, re peut revenir en arborescence, euh, donc c'est-à-dire des pensées qui partent un peu dans tous les sens, etc. etc. Et j'ai déjà vécu ce genre de symptômes-là. Et pour ce genre de symptômes-là, par exemple, il suffit simplement de s'allonger par terre, euh, d'être en position euh, de la planche en yoga, euh, on appelle ça le, la position du cadavre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça, ça se dit comme ça en français. Maintenant, je ne connais pas la sana euh, en, en sanskrit. Mais voilà, ça s'appelle la position du cadavre. Et c'est simplement se mettre en position du cadavre, fermer les yeux et laisser passer toutes les pensées. Vraiment les laisser passer. Même si ça fait mal, même si c'est trop difficile, même si euh, vous avez l'impression de perdre votre concentration, c'est pas grave position du cadavre et on laisse passer les pensées, on les laisse passer, on les laisse passer, on les laisse passer. Et automatiquement, l'esprit va, va se calmer de lui-même, les pensées seront passées et on pourra de nouveau recommencer la journée comme on la passe habituellement. C'est un, un petit truc que je vous donne comme ça. Euh, donc voilà, commencer ma journée à 6h du matin, faire ma première prière, le Coran tourne dans la maison. Je prends aussi des plantes euh, qui m'aident à lutter contre les mauvais esprits. Euh, ça s'appelle du costus indien. C'est un truc euh, qu'on trouve dans les magasins islamiques. Euh, c'est une épice aussi qui est utilisée par, euh, par les Libanais. Et j'en ai goûté en Turquie aussi. Euh, et c'est une épice qui a énormément de vertus. Et qui, en plus de ça, permet, grâce à des sourates, donc des petits, des petits versets coraniques qu'on dit sur la tasse, ça, ça se voit avec du café donc on dit des versets coraniques sur la tasse du café et on boit ce café et donc ça permet justement de pouvoir lutter contre les mauvais esprits au quotidien euh, moi j'ai été alertée parce que j'ai commencé à prendre ça le soir et puis quand j'ai décidé de faire cette semaine de pause de neuroleptique, il y a euh, mon esprit qui s'est manifesté et qui m'a dit euh, maintenant tu le prends le matin aussi. Donc je le prends le matin, ce matin c'est fait. Euh, et on verra au soir, on verra au tout au courant de la journée ce que ça va donner. Euh, je referai une vidéo peut-être cet après-midi et peut-être une au soir à voir comment mon temps s'organisera. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à faire ces vidéos pour suivre un peu euh, le cursus de cette semaine que je vais passer sans neuroleptique. Voilà. Euh, vous pouvez me donner vos avis en commentaire, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez me donner des trucs et astuces si vous avez envie. C'est toujours bon à prendre. Euh, me laisser un petit commentaire si vous aimez mes vidéos et me suivre si vous ne me suivez pas encore partagez ma vidéo si vous souhaitez la partager et euh, je remercie sincèrement les personnes qui continuent à me suivre, euh, les personnes qui, qui regardent mes vidéos régulièrement euh, parce que c'est un véritable atout pour moi euh, et, euh, et je ne peux que vous en remercier. Donc voilà, je vous laisse ici. Préparez-vous pour ce matin, euh, je pense qu'il va un peu geler, euh, je pense que j'ai vu un peu de neige dehors, mais bon, c'est pas partout pareil, donc j'espère que vous aurez le soleil chez vous, sinon vous me connaissez déjà, le soleil il est dans le cœur, donc pas de soucis à avoir, salut